Romains chapitre 3, verset 24, là, il dit Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce Par le moyen de la rédemption Qui est en Jésus-Christ Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ Donc, leur on parle de la rédemption On ne peut pas parler de justification pour parler de la rédemption On ne peut pas parler de la justification Pour parler de la rédemption Donc, Jésus-Christ lui-même c'est notre Rédempteur. Nous toujours dit Christ, c'est notre Rédempteur. Donc, acte de la rédemption. Rédemption, on parlait aussi de rachat. Le fait de acheter à nouveau. Donc, ça veut dire qui ça Nous t'es perdu sur le marché du péché. Donc, si nous t'as retourné en Éden, Donc, l'homme définit désobéi. Bon Dieu, l'homme virait d'eau bail. bon Dieu. Et nous rappelons-nous que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, a cherché l'homme dans le jardin. L'après l'homme l'a dit l'homme côté. Et l'homme dit, il a couru l'a le caché. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15. Promesse là t'es faite Il y a un texte que, que nous connaissons. Je mettrai une imitié entre toi et la femme Entre ta postérité et sa postérité Celle-ci te cassera la tête Et tu lui blesseras le talon Ça c'était le plan De la rédemption Promesse de la rédemption Que bon Dieu lui-même lui a fait Et l'homme L'homme finit un péché L'homme fait des habits mettez sous lit Pour montrer que Habit que l'homme te fait mettre sous lui, tavelet dit que l'homme a essayé justifier la par lui-même. Et qui ça Dieu fait Dieu a habit l'habit que l'homme dé fait pour le faire, habit pas le mettre l'homme. Donc ça c'est image, c'était promesse, rédemption. Donc nous t'es perdu, péché t'es acheté, nous cache, j'en la parole de Dieu dit. Et Libanon qui ça Libanon l'en mort. Péché tâché, nous cachons, nous avons la mort. Maintenant, bon Dieu n'a pas parce que vous pas oublié que bon Dieu créé l'homme à son image, il crée l'homme à sa ressemblance. Donc, bon Dieu fait le plan de la rédemption. Bon Dieu fait le plan pour venir justifier l'homme. Et pas de gagner personne qui était capable de satisfaire la justice de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de venir satisfaire la justice de bon Dieu. Donc, bon Dieu fait plan de rédemption. Mon rédemption, il hein, y a trois mots que souvent utilisés pour parler de rédemption. Trois mots grecs. Premier mot grec là, c'est agorazo. Deuxième, c'est hexagorazo. Troisième, c'est l'outro. Je souvent utilisé trois mots grecs pour parler de la rédemption. Agorazo fait penser à qui ça Agorazo fait penser le fait d'aller sur le marché et puis, Où dit par exemple, dit y a un cabrit, y bête et puis on achète. Ok Agorazo. Et dans le mot agorazo, nous avons le mot agora. Le mot agora, dans la Grèce antique, c'était un lieu public, une place publique. C'était aussi place du marché. C'était la place du marché, agora en Grèce. Donc là on parlait de agorazo, -so, là où est que le fait que y a un monde allait sur le marché et par exemple, par exemple un cabrit, il a un cabrit, il un, un, un cabrit là. Ça c'est sens le mot agorazo, -so. lui même il Et le deuxième mot grec qui aide à comprendre le mot rédemption, c'est le mot hexagorazo le mot hexagorazo, dans le mot hexagorazo, nous avons le préfixe ex qui veut dire hors de le préfixe ex ça veut dire agorazo malé sous marché à m'acheter m'acheter là exagorazo l'homme finit acheter cabrites là sur le marché pas quitter le sous marché m'en retirer m'en retirer le, le sous marché et le mot l'outro lui-même fait penser à qui ça. Le fait que je me cabrit là, je me retire le ya, le marché, le me rive là-bas, je me dis que je ne vais pas tuer le cabrit, je ne vais pas quitter le marine dans le code, je la laguelle. Je suis libéré. C'est ça le sens du mot l'outro. Rendre, le fait de rendre libre. Ça t'a fait dire qui ça Nous-mêmes, en tant que l'homme qui définit perdu, nous avons vendu le marché du péché. Bon Dieu bénisse, nous. Nous t'es vendu le marché du péché. Maintenant, Jésus-Christ qui s'en fait, l'équité gloire dans le ciel. c'est notre chant en cantique qui dit, il renonce un moment à son trône pour le plan rédempteur de Dieu. Déposant. Pour moi, sa couronne. C'est des paroles extraordinaires. Déposant pour moi sa couronne. Un tel prix pour me rendre heureux. Jésus qui était gloire dans le ciel. Là. Qui s'est fait sous la terre. Nous connaissons comment le fait. Nous connaissons comment la ville est pendant le sous-terre. Il est venu dans un seul but pour te racheter moi-même ensemble avec vous. Nous-mêmes qui te vends sur le marché du péché, Jésus-Christ finit venu acheter nous. Il finit acheter nous qui c'est agorazo, il retirer nous du marché Donc nous pas pour vendre encore. Le mot exagorazo. Et là il finit retirer nous du marché donc nous pas pour vendre encore. Qui ça le fait Il rend nous libres. Ça fait la parole de Dieu nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il rend nous libres. Et il y pas a que je t'aide à comprendre. Il y a une chose pour vous aidez à comprendre que la consécration, même si je ne peux pas arriver, la consécration, c'est une réponse à la justification. C'est pour que vous aidez à comprendre. La consécration, c'est une réponse à la justification. Si je t'avais expliqué brièvement samedi, comment me faire dire que la consécration, c'est une réponse à la justification Il y a des gens qui sont à Dieu, sont des gens qui sont esclaves de Dieu. Jésus-Christ, il a acheté, qu'est-ce qu'il fait -ce que Il rend nous libre. Est-ce que vous avez dit ça, s'il vous plaît Il rend nous libre. Et par la consécration, qui samedi. qu'il dit Il dit quest ce Jésus-là qui m'a sauvé, qui m'a libéré. Certes, il m'a libéré. Mais je ne peux pas aller comme ça. C'est vrai, le libérer. C'est vrai, le racheter. C'est vrai. Il retiré chaîne. Je Mais moi, je ne pas décider d'aller. Je déposer la vie dans le pied. Est-ce que l'Église a compris bon, ça que je hein Je déposer la vie dans le pied. Donc, c'est ça qui fait nous, arriver dit que la consécration, c'est une réponse à la justification. Christ justifie-me, l'y rachète-me, l'y li moi libre. Mais en retour qui ça me fait Moi déposer la vie m'en piel, moi me consacrer-me